Bonjour, alors je t'explique le jeu « Quel est l'intrus ?» que l'on dit souvent un « Alors pour la première lettre de chacun des mots, qu'elle est l'apostrophe « et i » pour « quel est l'intrus ?» Alors en réalité, tu as toujours quatre images et tu dois décrire « quel est l'intrus ?» Chaque image a une raison d'être un intrus et tu dois trouver quelle est la raison pour laquelle on l'a mis là. Par exemple, ici, je pourrais commencer en disant que le « losange rouge » est un intrus parce que c'est la seule forme qui a du blanc à l'intérieur, donc il n'y a que le contour qui est tracé en rouge. Parfait. À la deuxième page, le défi 2, tu vas trouver au moins une raison, au moins une raison pour les trois autres objets mathématiques. Alors ici, par exemple, je pourrais dire que, cela je l'ai déjà mis, je pourrais dire que, le triangle vert est l'intrus parce que c'est la seule forme qui a trois côtés. Je pourrais dire que le carré bleu est l'intrus parce que c'est la seule forme qui a quatre angles droits. Je pourrais dire que le l'osange ou orange est l'intrus car c'est la forme qui est pleine et qui a deux angles aigus et deux angles obtus. Alors, lorsque j'ai trouvé les trois autres raisons pour lesquelles ils sont des intrus, je passe à la page suivante. Je n'oublie pas de cliquer pour que on voit, tout le monde voit tes réponses. Ici, tu pourrais ajouter d'autres raisons, parce que parfois, tu pourrais trouver plus qu'une raison. Alors, l'idée, c'est d'essayer de trouver le plus de raisons possible, et c'est vraiment un défi beaucoup plus exigeant. Et tu pourras nous écrire, finalement, combien de raisons tu as trouvées pour expliquer que ce sont des qualis. On peut se fier à la taille, à la couleur, ou aux différentes caractéristiques des objets mathématiques que tu connais. Alors, laisse aller ton imagination et essaie de relever ce défi. Alors, une fois que tu as mis ici ta réponse, donc on pourra partager et comparer. Alors, bonne exploration!